C'est avec un pile plaisir, vraiment un pile plaisir, Nabdi. Tout le monde, bonsoir. <musique> N'abdi tout le monde bonsoir, avec un pile plaisir encore de tourner la carreau pour une petite dernière information sur l'immigration pour Merci beaucoup.